ça démarre fort hein, avec le Capricorne qui est aux commandes et le, Capri le soleil en Capricorne est face à vous hein, euh, sur la roue du Zodiac. C'est-à-dire qu'il s'est écoulé six mois euh, depuis votre anniversaire, on a fait un demi-tour de Zodiac. Euh, bon, en soi, ça n'est pas mauvais, hein, pour le premier décan. Je pense que ça a été, au contraire, euh, plutôt sympathique, avec des invitations, des, des fêtes, euh, peut-être des rencontres, d'ailleurs, étant donné que Jupiter était dans le coup, et Uranus aussi. Enfin, bon. Le, c'est passé pour le premier décan. Là, euh, début janvier, et jusqu'au 20 janvier, on est dans le deuxième et le troisième décan du Capricorne. Avec des rencontres, un petit peu, euh, euh, je dirais pas des mauvaises rencontres, mais euh, quand même des, des rencontres qui sont pas euh, extraordinaires. Euh, et surtout pour le troisième décan, puisque le Soleil va se trouver conjoint à Pluton et à Saturne, ça va durer deux jours. Hein? Mais pendant deux jours, vous trouverez que la vie est bien compliquée, que les autres sont compliqués, qui vous mettent toujours devant des murs ou devant dans des impasses. Vous voyez Bon mais vous trouverez des solutions, parce que vous êtes quelqu'un de malin hein, et que euh, bon, de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement, les obstacles il ne faut pas foncer dedans, hein, il faut les contourner savamment et je pense que vous pourrez le faire, vous pourrez cont contourner les obstacles de manière à ne pas vous trouver bloqué, hein, sinon vous êtes bloqué. On continue... Euh, alors après le, le 20, euh, le soleil sera en Verseau, le Verseau étant un, un, un secteur d'argent hein, pour vous euh, les cancers. Donc ce sont des questions d'argent, d'héritage, de donation, euh, euh, bon, de l'argent que peut-être que vous, vous devez payer, euh, des factures euh, qui se sont accumulées parce que vous n'aimez pas trop vous occuper de ça, donc euh, bon, en le mieux c'est, si vous le pouvez, c'est de confier à quelqu'un le soin de, de bien régler euh, les choses en temps et en heure, mais là vous serez en retard sur plein de choses. Mm. On en vient à Mercure maintenant qui gère votre quotidien et les petites choses du quotidien, le travail, les horaires, enfin vous voyez tout ce qui euh, constitue euh, l'une de vos journées. Hein. Et donc euh, Mercure est également en Capricorne hein, jusqu'au 17, elle fait les mêmes aspects finalement que le Soleil donc euh, bon... Euh, ce qu'on peut imaginer, c'est que vous allez avoir quelqu'un près de vous, euh, je sais pas, un frère, une sœur, un ami avec qui vous allez pouvoir parler, qui va vous donner des bons conseils, hein, que j'espère vous écouterez. Euh, mais bon, il est possible également que vous ayez, euh, parce que Mercure va représenter euh, votre mental également, euh, il est possible que vous soyez un petit peu euh, découragé, ou que vous voyez les choses de manière un petit peu pessimiste quand Mercure va passer sur euh, Saturne, euh, ou que vous ayez l'impression encore une fois de vous retrouver face à un mur quand euh, Mercure va se trouver euh, conjoint à pluton, c'est-à-dire que vous aurez une conversation avec quelqu'un où euh, vous aurez l'impression qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne veut pas entendre ce que vous avez à dire, euh, mais ça c'est quelque chose qui se répète depuis euh, un certain temps, puisque Pluton euh, est en cause et qu'elle est euh, quand même très lente. Après le 17, on retrouve Mercure euh, en Verseau, bon, comme le soleil, elle précède le soleil de 3 jours, et euh, donc là aussi il va être question euh, d'argent, hein, et de. Euh, et, et justement c'est ce qui me fait dire que vous serez malin, parce que Mercure euh, en Verseau, il a toujours une vision un petit peu différente, décalée, euh, donc vous aurez des idées euh, pour régler les problèmes, pour ne pas vous trouver coincé, euh, comme vous avez pu l'être euh, à certains moments avant le, avant le 17. Euh, donc les idées ne manqueront pas avec Mercure euh, en Verseau, et euh, de la même manière, euh, bon si vous attendez qu'on vous paye quelque chose, bah vous pourrez réclamer et, euh, bon, Mercure n'étant pas euh, pour l'instant euh, rétrograde, euh, vous pourrez euh, obtenir qu'on vous envoie euh, ce qu'on vous doit ou qu'on vous paye hein, ce qu'on vous doit. Donc euh, bon, Mercure sera positive. On va parler de Vénus hein, maintenant. Alors Vénus, elle commence le mois en Verseau, hein, au milieu du Verseau, donc ça correspond euh, à peu près au milieu de votre deuxième e décan. Et euh, bon, en Verseau on peut pas dire qu'elle soit euh, très romantique, très tendre, très attachante. Euh, bon, elle prône plutôt euh, la liberté en amour, euh, l'espace, le, le besoin d'espace. Alors est-ce que c'est vous qui allez avoir besoin d'espace ou est-ce que c'est votre partenaire? Je dirais euh, <rire> c'est plutôt votre partenaire, parce que vous avez la réputation euh, ami cancer, d'être un petit peu étouffant, en amour, parce que vous avez peur de perdre l'autre. Hein. C'est votre problème, euh, vous êtes toujours dans... dans vous avez dans l'idée que les choses ne sont pas solides, qu'elles ne durent pas, qu'elles pourraient ne pas durer. Euh, vous avez peut-être vécu des expériences hein, qui vous ont... Euh, appris que l'amour ne dure pas, mais bon, si, il peut durer. Après, c'est une question d'avoir fait le bon choix. Et tant que Vénus sera en Verseau, vous allez malheureusement vous poser des questions qui seront un petit peu, à mon avis, sans réponse, hein, vous perdrez du temps. En revanche, alors après le 13, Vénus sera en poisson, et là, bon, vous serez beaucoup plus à l'aise. Hein? Tout d'un coup, les questions que vous vous posiez, bah, elles auront totalement disparu, vous serez en confiance avec vous-même, avec l'autre, alors peut-être que vous, vous vous direz, je ne suis pas tout à fait dans la réalité, c'est possible, mais en même temps ce sera bon à vivre, hein, ce sera agréable à vivre, et je vous dis qu'il faut en profiter même si vous sentez que ce n'est pas tout à fait la réalité. Hein. Euh, Vénus en Poisson, elle est très très imaginative, alors il est possible que vous ayez rencontré quelqu'un que vous fassiez plein d'idées hein, sur cette relation, donc gardez présent à l'esprit que ça peut être virtuel, hein, que ça peut être totalement virtuel, mais en même temps les sentiments, les émotions que vous allez ressentir, elles seront vraies! Hein? Et c'est ça le plus important, c'est d'accepter de ressentir les émotions. On va terminer avec Mars, votre planète d'action, de décision, de forme aussi. Alors elle est dans un signe de feu donc elle est très forte, hein, elle est en sagittaire, mais bon c'est votre secteur du quotidien. Alors hein, vous allez être une vraie tornade au quotidien, hein? euh, soit vous allez faire un grand ménage chez vous, peut-être euh, vider des tiroirs, des placards, euh, ou alors vous allez faire des travaux peut-être, euh, dans la maison ou au bureau, euh, bon... Euh, en tout cas vous allez être très actif, très occupé, euh, et euh, probablement que vous aurez beaucoup de travail parce que mars dans votre secteur du travail, hein, on peut pas dire que vous allez glander, que vous allez regarder les nuages, euh, euh, ou que vous allez laisser les autres faire le travail à votre place, non! vous serez hyper actif, hyper euh, euh, dynamique, même si vous avez des problèmes, on l'a vu hein, avec les planètes en Capricorne, justement hein, le fait de travailler, de mettre votre énergie dans votre travail, eh bien peut vous aider à mieux vivre les, les, les dissonances que vous aurez par ailleurs. Euh, je pense qu'il faut compenser hein, quand on a des, des certaines difficultés qui vous prennent la tête etc euh, compenser en, en, en dépensant votre énergie dans des choses positives comme dans votre travail ou alors en vous offrant des petits cadeaux des gourmandises des choses qui vont vous faire plaisir hein. il faut compenser le déplaisir par des plaisirs hein. et des plaisirs vous allez vous offrir vous-même que vous n'attendrez pas des autres hein, parce que ce, ce que disent ces planètes en, en Capricorne, hein, dont on parlait tout à l'heure, c'est que peut-être vous attendez trop des autres et que vous vous trouvez face à des murs parce qu'ils ne vous donnent pas ce que vous attendez et ils ne vous le donneront pas, vous le savez. C'est à vous de vous apporter ce dont vous avez besoin et on peut dire que vous pourrez le faire ce mois-ci.